S'il y a bien une chose que vous devez savoir, c'est que vos blessures passées non résolues, vos croyances limitantes, les héritages familiaux, ces expériences amoureuses passées non résolues, toutes ces informations sont enregistrées dans vos mémoires cellulaires. Ces mémoires cellulaires conditionnent tous les événements de votre vie sans exception et sont aussi à l'origine des situations répétitives que vous vivez ici et maintenant. C'est pourquoi malgré toute la vigilance que vous allez mettre en place, toute la bonne foi et l'énergie que vous allez déployer, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de revivre la même blessure de rejet, le manque de considération, la même blessure de trahison et d'abandon. Vous allez attirer à vous les mêmes hommes pour revivre les mêmes déceptions amoureuses et aussi retrouver et revivre les mêmes difficultés financières. La déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques est donc un outil extraordinaire et puissant qui va vous aider à sortir de ces situations récurrentes et aussi rompre tous ces schémas des héritages familiaux et nettoyer ces mémoires des vies antérieures. La déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques va vous permettre de sortir de tous ces conditionnements de vos blessures passées et vous offrir quelque chose de vraiment magnifique, un renouveau, un renouveau qui est possible et qui soit lié à vos aspirations profondes ici et maintenant.